Ok, euh, bienvenue à cette session. Donc, euh, on va parler euh, API, API, on va parler base de données. Euh, donc, je suis Cédric Lunven, je suis développeur advocate chez DataStax. Et donc, DataStax, c'est une société qui fournit une version entreprise de la base de données NoSQL Apache Cassandra. Et donc, en, mon rôle en tant que développeur advocate, c'est de fournir du contenu pour que vous utiliser Apache Cassandra du mieux possible. Donc ça peut être du training, ça peut être des applications de référence, ça peut être un podcast qu'on fait toutes les semaines, ça peut être des sessions Twitch où on fait du live, streaming, euh, du live, du live coding devant vous. Euh, et donc il y aura plein de liens à la fin où vous pourrez prendre en photo pour, euh, pour faire toutes ces choses là. Donc ça, c'est mon ami de lumière. Et la nuit, euh, j'enfile ma cape et mon masque et je suis développeur open source. Et donc, il y a 6 ans, j'ai créé un framework de Feature Toggle qui s'appelle FF4J, Feature Flipping for Java. Euh, je le présente demain en Quickie. Voilà, je fais, de la pause, je fais de la pub pour le midi, si vous voulez le voir en, en démo en 15 minutes. Et je travaille également euh, sur Jipster, qui est un framework de scaffolding. Et donc, le scaffolding, c'est euh, vous lui donnez vos entités et vos relations et on va fabriquer pour vous une application complètement fonctionnelle avec le back-end euh, en Spring Boot, et le front-end, bah, vous choisissez, vous avez React, vous avez Angular, et vous avez Vue.js, maintenant. Alors, je vais vous parler d'API par-dessus une base de données, donc sans surprise, la base de données que je vais choisir pour mes démos, ça va être Apache Cassandra, et la première chose qu'il faut savoir pour construire une API sur une base de données, bah, c'est bien connaître sa base de données, Qu'est-ce qu'on peut faire avec Quels sont les cas de quels sont ses limites Et quels sont ses points forts C'est pour ça qu'au début, on va faire un petit peu euh, « Getting started with Cassandra ». Juste parmi vous, euh, qui est développeur Java Ok, la plus grande majorité. Et qui connaît déjà Apache Cassandra Ok, ben bah voilà, c'est très bien. Il n'y a pas de temps que ça demande. Il y a quelques mains levées. Donc, je ne vais pas vous le faire de euh, la façon empirique. Hein. Je vais le faire. Euh, un, euh, le, le chef de projet t'a demandé de faire de la page Cassandra. Toi, tu es développeur, qu'est-ce que tu fais quoi euh, voilà, donc après, euh, design d'API, euh, beaucoup de démos de code review, et puis après on va essayer de faire un, un, un arbre de décision. Donc dans la démo, on a la même API qui est écrite en REST, en GraphQL et en GRPC. Euh, donc vous partez avec la démo avec vous euh, pour pouvoir la tester et bien sûr copier-coller. Donc, quelques mots d'abord sur euh, Cassandra. Alors Cassandra, c'est une base de données distribuée. Ça n'a pas de sens d'aller installer Cassandra sur un seul serveur, un seul nœud. Ça va marcher, mais ce n'est pas fait pour. Il faut avoir beaucoup de données pour s'en servir. Et sur un nœud, vous allez mettre 1 téra de données et vous allez faire à peu près 3000 transactions par seconde et par corps. Donc on est sur des machines le plus souvent avec 8 corps, donc voilà, on a à peu près 20 000 transactions par nœud. Et la caractéristique principale de cette base, c'est si vous avez besoin de plus de capacité, vous rajoutez des nœuds. Si vous avez besoin de plus de puissance, de throughput, vous rajoutez des nœuds. Et donc, bah, plus vous rajoutez des nœuds, plus Cassandra va euh, outperformer les autres bases, si vous voulez. Si vous n'avez pas beaucoup de données, restez sur du, sur du SQL et du relationnel, vous avez les transactions, vous avez plein de choses sympathiques. Cassandra, c'est utile quand vous avez une forte euh, volumétrie, que vous voulez faire des requêtes temps réel, ou alors que vous avez beaucoup d'écriture et de lecture par seconde. Alors, comment ça marche Là j'ai plein de nœuds, j'ai ma donnée, euh, la donnée elle est distribuée entre tous ces nœuds. En fait on fait un, c'est pas exactement un modulo, mais on fait presque un modulo. Donc là sur les 9 nœuds, on fait un modulo 9. Vous imaginez très bien que si les données sont étalonnées entre 0 et 100, voilà, chaque nœud est responsable d'une partie de la donnée. Et donc quand vous arrivez, avec une donnée, euh, on va la hacher pour arriver à ce, à ce token là, qui est les numéros que vous voyez. Eh ben, on saura exactement où aller lire et écrire cette donnée. Voilà, super. Deuxième caractéristique de la base, c'est que non seulement la donnée elle est distribuée, mais elle est répliquée. Donc Votre donnée elle va être présente pas sur un seul nœud, euh, là par exemple sur deux, donc quand vous écrivez une donnée, euh, n'importe quel nœud que vous contactez pour dire « je veux écrire la donnée ben, », il saura, euh, parce qu'il est token aware, il sait où sont chaque euh, donnée, il va aller les écrire où il faut. La bonne pratique... C'est de faire un replication factor 3. Euh, là, bah, on est à ceinture et bretelle. Vous pouvez perdre euh, jusqu'à deux nœuds, bah, vous ne perdez pas de données, vous voyez Parce que la donnée, elle est répliquée deux fois. OK. Donc, Cassandra, deuxième famille de cas d'usage, bah, vous avez une donnée que vous ne voulez surtout pas perdre. Euh, et que bah, vous savez qu'en production, euh, les incidents arrivent, on perd des nœuds, ça arrive. Vous ne voulez pas d'interruption de service Cassandra, c'est pas mal, parce qu'on peut perdre n'importe lequel des nœuds, c'est pas grave. Il n'y a pas de master. Tout ça, c'est du peer-to-peer. -peer. Le fait qu'on ait fait des cercles, ça ne veut pas dire que les communications entre les nœuds. Tout le monde communique avec tout le monde. Et finalement, vous pouvez arriver avec vos requêtes sur n'importe quel nœud et il saura où aller les écrire. Bon, il se trouve que le driver, côté client, il est aussi token aware. Donc si vous voulez écrire 59, le client il sait lequel des trois nœuds, enfin lesquels des nœuds contiennent 59 des trois. Il va faire du load balancing entre les trois pour vous. Voilà. Deuxième famille de cas d'usage. Vous avez besoin de résilience. Alors du coup, bah, Cassandra, dans le théorème CAP, donc euh, le théorème de CAP euh, de toutes les bases NoSQL, si vous voulez, quand vous, avez beaucoup, quand vous êtes sur un système distribué, bah, vous ne pouvez pas assurer les trois en même temps. Donc, lorsque vous prenez n'importe lequel des bases NoSQL ou des systèmes distribués, bah, ils vont choisir deux parmi les trois. Cassandra, il a choisi AP, c'est-à-dire qu'il est tout le temps disponible. Bah oui, vous pouvez perdre un nœud. Et il est tolérant à ce qu'on appelle les network partitions, c'est-à-dire que si vous perdez le réseau entre deux nœuds, on ne va pas essayer de faire une élection de master et, euh, voilà, et, et qu'on on perd, on, voilà, on perd qui est le master, on en a deux, c'est ce qu'on appelle le problème de split brain, là c'est pas le cas, c'est du peer-to-peer c'est vous qui choisissez. Euh, euh, voilà. c est, c est, euh, le système fait que, si on perd l'un des nœuds ou s'il y a partition, le système retombe sur ses, sur ses pieds. Alors du coup, bah, ce qu'on est obligé de, de... On a un trade-off, hein, c'est la partie consistance. Et donc on dit que Cassandra il, est, il a une consistance qui est tunable. Vous pouvez choisir quel niveau de consistance vous voulez. Alors là, si j'ai un client qui écrit une donnée dans Cassandra, donc il écrit avec un replication factor 3, donc 3 nœuds, et l'idée c'est de dire... Combien de temps on va faire attendre le client jusqu'à qu'on lui rende la main ben, Il choisit. À chaque requête, on choisit. On peut dire, j'attends que un seul des nœuds réponde, parce que je vais écrire et lire très vite, donc je n'ai pas vraiment envie d'attendre. cas d'usage type IoT, vous écrivez 10 000 transactions par seconde sur, sur plusieurs nœuds. Voilà. Euh, vous avez besoin d'attendre que un seul des nœuds réponde, et euh, voilà, peu importe que la donnée soit super consistante, vous n'aurez pas besoin de la lire tout de suite. Le cas d'école qu'on utilise le plus souvent, c'est Quorum, donc c'est la majorité. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est pas mal d'avoir trois application factor de 3. C'est quand même plus facile pour avoir une majorité quand on est 3. Euh, mais voilà, 3, 5, après au-delà, il faut vraiment être en environnement hostile. Hein. Pour aller au-delà de 5, il faut vraiment perdre beaucoup de nœuds. Quoi. Et ou alors, vous pouvez mettre all en disant je veux que tous les nœuds répondent lorsque je fais une requête, ce qui n'est pas du tout conseillé. À la limite, on ne le fait jamais. Il y a vraiment quelqu'un qui à la limite pour discuter, mais parce que le problème, si on fait « all », c'est que vous attendez que tous les nœuds aient répondu pour, vous, pour que le client repart. Et du coup, si vous perdez le moindre des nœuds, bah, la requête n'aboutit pas et vous êtes en erreur. Voilà. Alors, le petit, euh, le petit cercle, c'est ce qu'on appelle un anneau ou un ring. Donc tout le monde communique entre, ces, entre, entre tout le monde. là. Et vous pouvez en avoir un, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Et si vous en avez plusieurs, bon... Euh quand on en a plusieurs qui communiquent entre eux, c'est ce qu'on appelle hein, un cluster. Euh, souvent on fait l'amalgame cluster data center, parce que on peut avoir des clusters avec un seul data center. Donc l'idée c'est que vous écrivez ou vous lisez de n'importe quel nœud là-dedans, et la donnée elle est répliquée où elle doit être. Donc là vous me direz, oh, mais, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça bah, si vous voulez faire de l'hybride cloud, du multi-cloud, c'est-à-dire la même base de données disponible partout, ben ça, c'est pas mal, parce que vous n'avez pas à gérer la réplication. Et si vous n'avez pas un super réseau entre vous et le cloud, euh, ben, c'est pas grave, il va répliquer à la vitesse euh, qu'on lui donne. Donc voilà, Donc, pour arriver, tout ça pour arriver à, à cette slide qui dit « Bon, alors, Cassandra, dans sa tête, c'est bien pourquoi ?»« Donc C'est distribué, c'est bien quand on a beaucoup beaucoup à écrire super vite. » Ah ouais, donc mon API, il faut aussi qu'elle sache écrire avec plusieurs milliers de transactions par seconde. On va voir comment on fait. Euh, très gros volume et on veut avoir toujours de l'OLTP. Donc nos API, il faut qu'elles répondent en temps réel. Il euh, faut qu'on sache faire du synchrone, peut-être de la synchrone, peut-être du réactive. Hein, uh, high, high volume. Haute disponibilité. bah oui, hein, ça, vous pouvez perdre n'importe lequel des nœuds, ce n'est pas, pas grave. Donc vous, votre API, euh, elle va quelque part. Euh, pas besoin d'être hautement disponible parce que la base est hautement disponible. Donc vous pouvez être quelque part stateless. Et data distribution, bon, bah, il faut que votre API également puisse être déployée partout. Alors, quand on veut construire un modèle de données avec enfin euh, quand on veut construire une application ou une API par-dessus Cassandra, on commence toujours par le modèle de données. Et donc le modèle de données, je vais le passer assez vite, mais les tables. On définit des tables dans Cassandra. Les tables sont regroupées dans des keyspaces. Bon, peu importe. Et dans chaque table, vous avez les lignes qui sont regroupées par partition. Vous vous souvenez tout à l'heure des numéros qu'il y avait dans le cercle bah, Chaque numéro correspond à un token. Un token, c'est une partition. Bah, derrière, vous avez potentiellement plusieurs lignes. Et la clé de la modélisation avec Cassandra, c'est que lorsque vous faites une requête, il faut donner cette partition key qu'on va hacher et qu'on va euh, du coup... Euh euh, Utiliser pour aller sur le bon nœud et récupérer la bonne data. Donc quand vous allez construire votre API ou tout type de service par-dessus Cassandra, il faut que vous connaissiez à l'avance vos requêtes. Voilà. Donc Cassandra euh, utilise également un langage pseudo-SQL qui s'appelle CQL, Cassandra Query Language, qui est presque comme SQL mais pas tout à fait. Euh, voilà, il y a quelques objets qui sont disponibles en plus, on ne va pas les lire, mais vous avez le liste, le set, le map, donc, des, des développeurs, vous voyez tout de suite, et vous pouvez également créer des objets, des types, qui pourront entrer dans des colonnes. Alors, full disclaimer, c'est pas une bonne idée d'aller mettre du JSON dans Cassandra, c'est euh, fortement typé, il y a un, il y a un schéma, euh, vous pouvez également éventuellement mettre des structures, mais euh, bah, euh, c'est comme un coup d'aller mettre à jour une structure en termes d'écriture dans Cassandra. Donc, ce n'est pas conseillé. Donc, si vous avez du JSON euh, que vous voulez stocker, bah, partez sur des bases orientées documents. Et donc, quand vous créez une API, si vous savez que votre base de données, elle est, elle est off avec un schéma assez fort, bah, c'est peut-être une bonne idée d'aller mettre un schéma aussi assez fort au niveau de l'API et pas laisser euh, écrire n'importe quoi parce que du coup, la base ne va pas suivre. Alors voilà, c'était mon introduction en 10 minutes de Cassandra, je ne vous embête plus avec ça. Euh, je vais plutôt maintenant partir sur la construction d'une API. Mais comme ça, vous comprenez déjà que la construction d'une API dépend des, des caractéristiques de la base. Alors, ce que je vais vous présenter comme euh, application démo, c'est euh, extrait d'une application qui s'appelle Killer Video. Euh, qui, est une, donc qui est disponible sur killervideo.com ou killervideo.github.io. Elle est disponible en C Sharp, en Python, en Java et, euh, et en Node. Et en Node. Donc, tout ce que je vous montre là, on va le faire en Java, mais vous avez la même chose dans les trois autres langages. Donc euh, si vous voulez travailler, vous avez tout ce qu'il faut. Alors pour designer une API, euh, on va voir le modèle de données. Et fort de ce modèle de données, ben on va écrire l'API dans, dans les trois euh, formats que je vous ai indiqués depuis le début, REST, GRPC, GraphQL, on y arrive, et toute la plomberie, je la cache. Voilà. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui, le but c'est vraiment l'API. Alors, lorsqu'on construit un modèle de données avec Cassandra, il y a une méthodologie, et on part du modèle de données, des entités et de leurs relations, vous avez vraiment l'habitude, les MCD, les MPD, euh, que vous construisez avec des modèles relationnels, mais il faut également les queries. Parce que c'est avec les queries que vous allez définir les partition keys, et c'est avec ça que vous allez avoir des requêtes qui sont super performantes. Parce qu'on ne peut pas avoir 3 téra de données dans une base et faire une requête qui répond en 10 millisecondes si on n'a pas un petit trade-off sur le modèle de données. C'est ça le trade-off. Il faut savoir sur quoi vous requêtez. Et puis bah, après, on a une méthodologie bon, qui est euh, euh, complètement disponible sur et peu importe, et on va aller jusqu'au fameux SQL pour construire les tables. Alors, si je le fais avec vous rapidement, je, dans Killer Vidéo, je peux afficher des commentaires pour un utilisateur et des commentaires pour une vidéo. Donc on a deux pages, vous avez une, vous avez une vidéo et en dessous vous avez la liste des commentaires et, ou alors vous vous êtes connecté avec un utilisateur et vous voyez la liste des commentaires que vous, vous avez inscrits sur les différentes vidéos. Euh, toute similarité avec une appli qui serait fortement fortuite. Alors donc je définis mes entités, j'ai des utilisateurs, des vidéos, et je sais qu'un utilisateur peut commenter une vidéo, une vidéo est commentée par un utilisateur. Les requêtes. Trouve-moi les commentaires associés à une vidéo, et mets-moi les plus récents en premier. Trouve-moi tous les commentaires associés à un utilisateur, et mets-moi les plus récents en premier. Et le troisième, basic, crud. Bon, ça, hein, create, read, update, delete, on veut travailler avec les commentaires. Eh bah, bien, ça va peut-être vous surprendre, mais dans Cassandra, une requête égale une table. Et pourquoi Parce que, bah justement, on requête sur ce qu'on veut. Donc, command by vidéo, on va requêter par l'ID de la vidéo, on va avoir idées des commentaires. Command by user, on va donner l'ID user, on va avoir liste des commentaires. Ce qui veut dire que quand vous écrivez un commentaire, il bah faut écrire dans les deux tables. Mais le fait d'avoir à l'avance ces requêtes, bah ça, nous permet, euh, ça nous facilite grandement la, le design de l'API. Alors si je déroule, donc on a deux tables. Pour la première table, on sait qu'on doit requêter par l'utilisateur. Boom, utilisateur ID, partition key, on ne réfléchit pas. Et après on nous dit, euh, on veut les, les derniers euh, en premier de la liste, donc on veut trier. Bah, quand on veut trier, on rajoute les attributs dans la clé, on appelle ça des clustering colonnes, et là on les met en ordre descendant pour avoir les premiers euh, les derniers en premier, voilà. Euh, et le comment ID c'est juste pour assurer une unicité de la clé. Voilà. Donc là on est au modèle logique et puis après on peut euh, tuner un petit peu en rajoutant euh, des petits types propres à Cassandra. Là on a Time UID, qui fait la concaténation d'une date et d'un identifiant unique. Voilà. Et on est content. On arrive au SQL qui ressemble à ça. Donc pour la démo on va travailler avec deux tables. Command by user, command by video. Et je pense qu'avec tout ce que je vous dis, vous avez bien compris pourquoi un assez de table. Donc, on a ces deux tables. Donc qu'est-ce qu'on a On a maintenant le modèle de données, la liste des requêtes et le data model. Comment on fait une API Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais euh, aller dans un outil web qui s'appelle DataStax Studio où je vais euh, créer le keyspace. Vous savez, c'est le... Donc là, je le supprime. Je vais créer le keyspace. Vous savez, c'est la base de données au sens euh, Cassandra. Donc pas de... Voilà, pas de... Pas de triche. Et ce que je vais faire, bah, je vais exécuter le SQL que je vous ai montré à l'instant. C'est assez grand. Voilà. Et euh, donc du coup, en ayant exécuté ça, a priori, je peux afficher maintenant mon keyspace vidéo et je vois la liste des tables. Et donc, dans ma table, je vois la liste des commentaires pour un utilisateur et la liste des commentaires pour une vidéo. Voilà. Donc, pas de triche, euh, enfin, je peux trunquer, mais voilà, les tables sont vides, euh, je, viens de les, euh, je viens de les créer. Alors voilà, ça c'est la partie web. Maintenant le code que je vais vous montrer c'est du code Java, euh, je vous donnerai l'URL à la fin, tout est disponible sur le GitHub et donc vous allez avoir, euh, c'est un projet multimodule avec la partie ici qui est euh, la plomberie et les trois implémentations de la même API. Donc la même API qui est le CRUD sur un commentaire et euh, les différentes recherches que vous avez besoin dans, web, dans la partie web. Donc du coup, je bascule cette fois dans Eclipse, et là, je suis sur le pomme-parent. Euh, qui ne fait pas de Java dans la salle oh, on est entre nous, c'est bien. Alors, euh, donc, on est sur un projet multimodule, euh, voilà la plomberie et les, trois, euh, et les trois implémentations, et donc je me propose d'aller regarder les différentes implémentations. Alors, commençons par euh, la partie DSE. Alors, hop, ton, ton, ton. Donc la plomberie, je vous ai dit que je ne vous la montrais pas. Ce que je vais, que je vais faire en revanche, c'est que je vais générer quelques commentaires. Donc euh, vous voyez, là je tape directement le DAO et je fais « Insert du commentaire d'un commentaire bon, ». Euh, ça, ça n'apporte rien euh, aux API, juste voilà. Euh, avec Cassandra, vous avez également euh, un ORM où vous faites une association entre un objet et une table. Voilà. Sauf qu'il se trouve que là, comment, il est associé à deux tables, il eh n'y ben, a pas de souci, euh, dans la partie euh, d'insertion, on va créer deux statements pour aller écrire dans les deux tables, et on, on encapsule ça dans un, dans un batch statement pour assurer la l'atomicité. Donc là j'ai créé quelques, euh, quelques commentaires. Et donc, si je retourne sur la partie web dans le studio et que je lui dis, bah, euh, montre-moi ce qui est dans la base. Voilà. Donc, je vais requêter. J'ai voilà, quelques, quelques commentaires, comme vous voyez. Là. Rien, de, rien, de, rien de compliqué. Euh, voilà. Le studio, vous avez vu, on peut exécuter des requêtes SQL. Il euh, y a un petit peu de markdown, des choses un petit peu jolies. Et euh, voilà, ça permet comme ça de travailler et de développer au-dessus de cette base-là. Voilà, alors, donc, première implémentation du REST. Donc, on va sur le projet REST. Et on démarre. Et on croise les doigts, parce que je crois que les trois heures avant, toutes les démos ont quasiment euh, échoué ou presque, c'est ça Non, je rigole. Alors, euh, on devrait avoir une API REST. On a une API REST, super. Alors d'abord, sur la partie code, euh, bah, REST, ça existe hein, depuis, de, depuis 20 ans maintenant, on a même des articles qui disent REST et le nouveau SOAP, si vous voulez. Donc je ne vais pas vous faire l'affront de qu'est-ce que REST. Bon, et bah, on va développer en, les services avec le le langage d'http, de, de, on va utiliser les verbes http, on va utiliser euh, la façon dont, dont les verbes doivent être utilisés, donc put, post, delete, sont vraiment des choses avec une vraie, euh, une, une vraie signification. Donc, si vous voulez sur chaque opération create, bah ici on va faire un put, ici on va dire qu'on va consommer du JSON et produire du JSON, L'application est développée avec Spring Boot et le starter Spring Boot Web qui irait avec tout ça pour faire du REST. Euh, C'est vraiment la, la, la, la façon euh, la, plus, la plus répandue. Hein. Je pense que vous n'êtes pas surpris en voyant ça. Euh, Qu'est-ce qui est sympathique Qu'est-ce que j'ai rajouté ben, Dans REST, vous pouvez annoter le code pour qu'il vous génère automatiquement la documentation. Donc Là, ce sont des annotations Swagger. Il euh, faut savoir que euh, c'est en train de changer ce swagger pour passer à ce qu'on appelle OpenAPI. Mais dans le monde Java, générer euh, la belle IHM que vous avez entreaperçue sur la base de OpenAPI, ce n'est pas encore tout à fait sec en 2019. Vous êtes capable de euh, générer du code à partir d'une doc. Euh, vous êtes capable de générer la doc à partir du code, mais quelque chose en live comme ça, avoir la doc et faire une belle IHM, pour l'instant, restons avec swagger2. » Alors, euh, les verbes sont codés, vous avez du put, et évidemment, les codes de retour sont également codés, avec euh, 400, un paramètres 201, c'est créé, 204, euh, il ne s'est rien passé, nos no, no contents... Euh, enfin, on a mis à jour quelque chose qui était, qui était existant, on fait de l'obsert, et 500, voilà, tout est cassé, mais on ne met pas 500 parce que ça arrive jamais, n'est-ce pas euh, Voilà, donc après, euh, c'est assez. Il euh, y, y a des guides, il hein, y a pas mal de guides là, sur Internet qui vous expliquent comment faire une belle API crud. Donc Là, vous voyez, sur un commentaire, il y a l'obsert, il y a le delete. Et pour le get, bah, en fait, les get, euh, si on regarde les requêtes qu'on qu avait tout à l'heure, on veut récupérer à la liste des commentaires pour un utilisateur. Donc du coup, bah, on est sur la ressource utilisateur et on veut la liste des commentaires. Et pour la vidéo, bah, c'est la même façon, on est sur la ressource vidéo et on veut la liste des commentaires. Alors tout ça nous génère cette belle IHM où on est capable de dire, bah, maintenant, pour un utilisateur donné, euh, je vais récupérer l'ID qu'on a utilisé ici et je vais... Euh, j'étais déjà dans la partie web, et je vais simplement euh, l'utiliser ici. Voilà. Et je vais exécuter. Voilà Et je récupère la liste des commentaires. Donc, vous voyez, on récupère les commentaires, on est content, et on récupère l'ensemble des attributs de chaque commentaire. Maintenant, si je vous disais, euh, comment on, implé on implémente la pagination avec REST Comment on implémente les tris Comment on implémente euh, ce caching comment, voilà. Alors, il n'y a pas de façon unique. C'est un peu... Euh, encore une fois, vous avez des guides qui existent. Et, euh, moi, j'ai choisi euh, de rajouter des paramètres qui sont, bah, donne-moi la liste, la taille d'une page. Donc là, je vais mettre la taille d'une page 2. Et euh, paging state, je ne mets rien. Je vais juste vous montrer. Voilà, donc là, j'ai un résultat avec deux items et un paging state. Et en fait, le paging state, c'est une longue chaîne de caractères propre à Cassandra, qui a gardé le résultat de votre requête pour vous côté serveur, ce qui fait que si je redonne le paging state et que je réexécute, j'ai la page 2. Voilà. Maintenant, si je voulais avoir la page X, euh, parce que j'ai l'identifiant du commentaire euh, qui termine la page X-1, j'envoie ça, et il va me donner directement la bonne page. Il faut que je lui donne un comment ID. Voilà, donc, voilà, c'est du JSON, ça génère simplement, et on arrive à faire tout, on arrive à faire ce qu'on veut. Quoi. Alors là, c'est une API qui est synchrone. Il faut savoir qu'avec REST, euh, depuis JAX-RS 2 on peut faire des API REST qui sont asynchrones, ça retourne des Futures, et on peut faire des API REST qui sont réactives. Alors dans le monde Spring, on utilise un, un framework qui s'appelle Spring Web Flux qui existe depuis deux ans. Avec la particularité, la particularité, c'est que si vous avez quelque part dans votre code, un appel bloquant, l'appli ne démarre pas, il vous dit non, non, non, non, non, non, non, non, non réactive, il n'y a rien qui bloque, donc il faut vraiment aller jusqu'au driver, et même les connexions à la base de données, réactives, et bon, bah, ça se passe très bien, les drivers Cassandra sont bien réactifs, les drivers JDBC sont maintenant bien réactifs. Donc, voilà, vous avez vu, reste, mais à la limite, vous connaissiez déjà, il n'y a pas euh, grand-chose de nouveau. Alors, si je reviens rapidement à euh, Ici, le deuxième, la deuxième façon d'exposer des API, c'est GRPC. Alors là, je vous ai mis la pub du, du site de Google. Donc GRPC, ça veut dire Google Remote Procedure Call. C'est euh, utilisé par Google depuis des années, et ça a été ouvert, open-sourcé en 2015. Et euh, le, vous voyez les revendications. Oh, c'est super simple, c'est interopérable. On va regarder par nous-mêmes pour voir ce qu'on en pense. L'idée, c'est d'aller exposer des services en mode RPC, et de faire en sorte que ce soit le plus rapide possible. Parce que chez Google, ça traîne pas. Alors, voilà, donc je vous ai mis le, la pub, on va voir si ça répond. Alors, dans notre petit projet, j'ai quelque chose qui s'appelle Killer Video API GRPC. Quand vous faites du GRPC, la première chose qu'il faut définir, c'est le contrat. Ouais, on est retourné au mode SOAP. Donc c'est contract first. Et alors, c'est contract first, et euh, non seulement vous allez définir votre contrat comme ça, donc avec les opérations et les différents objets qui sont dans ces opérations, mais vous voyez l'extension du fichier, au oh, horreur, c'est du protobuf. Donc avec le protobuf, on ne fait pas ce qu'on veut, euh, on a du mal à faire des, des objets complexes, parce que vous, en fait, les différents attributs sont rangés par des slots, vous voyez et en fait, lorsqu'il va sérialiser désérialiser, c'est là qu'il saura comment marchaler cet objet. En se servant des slots et du type. Euh, donc il fait vraiment des, des choses en binaire. Donc Protobuf, c'est un format de sérialisation binaire. Et la promesse, c'est de dire, je vais aller super vite pour sérialiser en binaire et désérialiser en binaire. Et sur le réseau, il n'y a pas grand chose qui va passer parce que je vais compresser un maximum. Alors, une fois qu'on a défini son contrat avec euh, GRPC, eh ben, Spring fait bien les choses pour nous. On a tout un tas de générateurs et de plugins qui vont travailler pour vous. Donc le protobuf maven plugin, avec la petite surcouche GRPC qui va bien. Cette chose-là, lorsque vous allez compiler et faire le package, va vous générer les stubs qui sont associés à, au contrat qu'on vient de définir. C'est du RPC, hein, donc re-bienvenue re, re dans, dans le monde SOAP. Donc qu'est-ce que ça a généré Si je regarde GRPC et que je vais voir mon objet en particulier, ce qui est intéressant de noter, je ne peux pas agrandir le panneau de gauche, j'espère que c'est assez grand, euh, il m'a généré un stub classique, il m'a généré donc un bloc, donc ça c'est l'interface, et derrière on a le blocking stub, donc on fait du synchrone, et on a le futur, où on peut faire de la synchrone, et on a même euh, quelque chose pour faire du réactif également. Alors si je vais maintenant dans moi, qu'est-ce que je dois écrire comme code sur la base de ça ben, Je vais aller dans la partie service, je vais étendre du stub qui a été euh, le stub que je veux. Donc là, cette fois-là, je vais plutôt utiliser de l'asynchrone. Donc qu'est-ce que je dois implémenter Une méthode qui a exactement le même nom que ce qui était dans le service qui prend les paramètres qui ont le même nom. C'est la magie de Spring, hein, euh, configuration, euh, enfin, co euh, convention over configuration. Donc juste avec les noms, il est capable de retrouver euh, ce qui va bien. Ce qui fait qu'on perd aussi un peu de temps au démarrage. Hein, on n'est pas Quarkus. <rire> bon, euh, restons avec Spring Boot. Euh, donc là, vous avez le service. Et lorsque la réponse arrive, bah, vous voyez qu'on a un Stream Observer. Et donc euh, sur le OnComplete, donc là, on va exécuter l'insertion en mode asynchrone, parce qu'on est sur, sur, du, sur du synchrone. On a un completable futures. Et donc when complete, lorsqu'il a fini, on va avoir soit un résultat, soit une erreur. Donc, euh, et vous voyez, bah, s'il y a une erreur dans le stream observer, je vais mettre l'erreur. Et si tout va bien, tout va bien. Ok. J'aurais pu faire le mob code en mode synchrone, juste en dessous. Euh, mais voilà, du coup, comme. L'interface de plus haut niveau, c'est de l'asynchrone, Je, la, euh, la Je reste sur de la synchrone. Alors, ensuite, une fois qu'on a défini notre classe, on va définir le serveur. Donc, c'est un gRPC serveur. On va enregistrer les différents bins dans le serveur, comme ça. Et ensuite, on démarre. Donc, on démarre. Run as Spring Boot Application. Encore une fois, on fait une belle prière. Tac, tac, tac. Alors, il écoute sur euh, 8.9.0. Dans GRPC, il n'y a pas d'IHM. Donc, la seule chose que je peux vous proposer pour vérifier que ça marche, c'est un test unitaire. Et donc, ici, on a notre test. Il lui faut l'UserID qui, du coup, doit traîner quelque part ici. Je mets le UserID et j'exécute mon test unitaire j'ai une test. Et on voit que sur la partie client, de la même façon que sur la partie serveur, bah, vous pouvez faire un client qui est bloquant, un client qui est non bloquant. Euh, voilà. Donc moi j'ai fait straight.slip, que c'est beau, et donc j'ai ma belle réponse. Faites pas ça à la maison. Voilà, donc là on a l'implémentation GRPC, et vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Je fais le contrat, ça génère des choses, j'en ai tant, et puis après j'appelle mon DAO. On écrit et on reçoit du protobuf. On voit que c'est plutôt bien pour du RPC, mais pas tellement pour euh, faire du crud, parce qu'on a dû définir nous-mêmes le nom des méthodes. C'est-à-dire qu'écrire un commentaire, ce n'est pas juste un put sur une ressource, c'est j'écris une méthode qui va s'appeler save, enfin comment on video, c'est-à-dire save. Vraiment orienté RPC. Euh, voilà. On retrouve un peu les avantages qu'on avait avec SOAP. Si on pouvait dire qu'il y a des avantages. Voilà, ça c'était GRPC. On fait pareil pour GraphQL. Après on va faire notre belle euh, graphe de décision. Donc encore une fois, ça c'est euh, la page d'Apollo, hein, le, le, le site web de GraphQL, où ça c'est les promesses de GraphQL. Alors, euh, GraphQL c'est super euh, sexy, c'est nouveau, c'est brillant, c'est super apprécié par les gens du front. Il y a une raison pour ça. Là, on parle avec des bases de données. Donc, on a peut-être d'autres contraintes. Euh, on a peut-être d'autres contraintes. Alors, troisième projet, GraphQL. GraphQL, de la même façon que euh, GRPC, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va <rire> bah bon, définir le contrat. Si je ne prends pas le bon service aussi. Donc, dans GraphQL, on va avoir deux notions qui sont le read-only et j'écris, qui sont query et mutation. Ça tombe bien, c'est vraiment les mêmes, les mêmes mots que pour une base Cassandra. Donc mutation, on travaille avec des modifications, query, on va juste aller chercher des choses à l'intérieur. Vous allez définir vos types, vos objets. Donc ici le commentaire, ici la page de résultats, et vous allez définir ici vos différentes méthodes. Alors je vous cache pas... Euh, qu'on m'a dit « GraphQL, c'est génial, euh, tu le connectes euh, sur ta base, tu appuies sur un bouton, il va te générer euh, plein de choses, et tu vas pouvoir requêter n'importe quelle table dans n'importe quel sens. » Et Prisma.io vous fait, permet de faire ça dans une certaine mesure. Bah, dans Cassandra, moi, ce n'est pas ce que je veux. Parce que je ne veux pas que mon utilisateur il fasse « Select étoile from la table ». Je ne veux pas qu'il fasse un « Find all ». Parce que Cassandra, ça a du sens quand il y a beaucoup de volume. Donc si j'ai euh, si 3 milliards de lignes dans ma table et que le mec il fait que select étoile de la table, au meilleur des cas, c'est l'application qui explose en out of memory. Dans le pire des cas, il a, il a demandé trop de résultats au nœud qui a fait la requête et c'est le nœud qui commence à souffrir. Donc je veux borner mon utilisateur à des requêtes qu'il a droit de faire. Et donc partir en mode contract first, bah, on peut le faire. Je vous dis, la seule chose qu'il a droit de faire, du coup maintenant, là, dans le query, c'est récupérer les commentaires avec les identifiants que je lui donne, ou alors faire une, une, une mise à jour comme ça. Alors, donc ça c'est le contrat. Si je vais dans la partie pomme pour voir à quoi ça ressemble, encore une fois, vous inquiétez pas, Spring Boot Starter, ce que je veux faire, et en général ça marche bien. Sauf que là, c'est GraphQL Spring Boot Starter. Quand même, ont... c'était l'astuce, hein. vous partez avec quelque chose. Euh, et donc, lorsque vous incluez ces euh, dépendances dans votre projet, bah, il va vous importer toutes les classes qui sont euh, utiles pour implémenter à la fois les queries et les mutations. Donc si maintenant je veux implémenter moi, ma query, je vais étendre de query resolver et je vais implémenter euh, la méthode avec les objets. Donc encore une fois, hein, euh, convention over configuration, avec ces objets-là, il retrouve ses petits, il est capable de faire le mapping et vous avez un, un bel exemple d'appel de, des commentaires donc il y a juste mapping de GraphQL vers mon DAO et du DAO vers les objets GraphQL voilà donc ce, que ce qui est vrai pour le query est vrai aussi pour la mutation on hérite Voilà. donc je démarre troisième démo Ok, et donc, je devrais avoir une API GraphQL. Voilà. Alors, avec GraphQL, il y a une petite IHM sympa qui s'appelle GraphiQL. Je l'avais mis en Spring Boot Starter également. Et du coup, s'il y a un endpoint GraphQL dans votre application et que vous mettez GraphiQL, lui, il est capable de vous afficher ces choses-là. Alors, quelle est la grande force de GraphQL c'est d'avoir la documentation, enfin les opérations qui sont disponibles, comme ça vraiment visibles pour le développeur. Donc là, j'ai Documentation Explorer, je me dit qu'est-ce qui est possible, euh, Query, là il me dit vraiment ce qui est possible, récupère les, les, les vidéos, pour, euh, pour, enfin les commentaires sur une vidéo, les commentaires sur un utilisateur, et euh, si je vais à l'intérieur, bah, il va vraiment vous dire quels sont tous les types qui sont retournés. Donc vraiment, quelqu'un qui veut consommer cette API, c'est un peu le luxe, quoi. Il a vraiment euh, tous les champs, euh, ce qui sont nécessaires. Et euh, sur la partie gauche, vous avez comme ça un, un générateur euh, de requêtes avec la complétion. Donc je vais aller rechercher mon user ID, qui doit être là. Je vais le mettre. Et voilà, je peux requêter. Et je récupère la liste des commentaires. Et regardez bien, c'est moi qui choisis quest ce que je veux dans la réponse. Donc, par défaut, là j'avais que les commentaires, mais alors déjà j'ai la belle complétion, euh... mais surtout, voilà, en fonction de ce que je mets dans la requête, je n'ai pas le même résultat. Ok, voilà, donc vous partez avec les trois implémentations, vous pourrez faire le copier-coller, vous avez les trois fonctionnent. Euh, on va pouvoir repasser en mode architecte d'entreprise. Euh, quelqu'un de très sérieux et avec tout ce qu'on a vu, on va essayer de faire un arbre de décision. Alors, ce qu'il nous faut pour faire un arbre de décision, c'est les critères de décision. Alors on a vu qu'on avait le modèle de données, pourquoi ne pas créer des critères associés à ce modèle de données au niveau des requêtes, on peut également dire hey, comment tu fais le paging, comment tu, tu enregistres, comment tu fais le cache, la latence, tout ça. Et puis, bah, en fonction de la base de données que vous avez vu, est-ce qu'on est, euh, est, qu est avec du schema, pas de schema, synchrone, pas synchrone, quel est le SLA qu'on veut, le caching, tout ça. C'est pas suffisant, on faut aussi connaître les personnes qui vont écrire l'API, donc euh, vos développeurs, c'est quoi leur niveau de, de, de compétence, en fonction de la techno, est-ce que c'est plutôt... Euh, qu'est-ce Comment on va faire du test, du build Et puis même la personne qui va consommer l'API, est-ce qu'elle saura vraiment s'en servir Est-ce qu'elle a besoin de la documentation Alors donc Avec cette belle, cette belle liste de critères, qu'aurait défini un très bon architecte technique, vous avez comme ça une belle matrice, et vous mettez des petites pondérations à chaque fois sur chaque critère en fonction de chaque technologie. Et donc vous arrivez à cette arbre de décision. Alors, en haut, dans le coin, non, n'importe quoi. <rire> Trop de critères. Trop de critères et pas de... Vra... En fait, ça ça dépend de, de, du, du cas d'usage. Oh, je fais mon consultant cette fois, je passe de l'architecte technique au consultant. Ça dépend. Non, je vais vous donner les grandes tendances qu'on a vues sur chaque implémentation. Donc reste, bien sûr, encore une fois, pas de surprise, sa grande force, découplage client-serveur. Le schéma est quelque part on-read, c'est-à-dire que vous, vous requêtez une, une interface REST, vous n'êtes pas contraint par un schéma a priori. Euh, vous pouvez toujours euh, faire du XML over HTTP et faire des, des, des contrats sur XML. Ce n'est pas la logique. L'idée, c'est bien découpler. Ce qui fait que euh, vous pouvez faire transiter plusieurs payloads. XML, JSON, vous pouvez même faire du euh, les et binaires si vous voulez. Et donc c'est flexible, hein, c'est mature, synchrone, asynchrone, réactive. Et alors quelque chose qui est assez important et pas assez mis en avant, c'est que... on peut assez facilement versionner une API. Reste, Tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais j'ai mis un numéro de version majeure dans l'URL, qui est une bonne pratique. Ce qui fait que vous pouvez avoir la V1, V2, V3 dans le même runtime, euh, qui donne différents endpoints et qui réagissent en fonction de ce que vous avez besoin. Sur la partie tooling, donc le talk précédent permet API, parler d'API Gateway, ou même si vous commencez à utiliser des solutions d'API Management, euh, mettre à disposition des API à l'extérieur, vous bah vous rendez compte que ces outils-là fonctionnent très bien avec du REST pur et dur, mais pour les autres implémentations, aujourd'hui, on n'y est pas. Donc, pour faire de l'API Management, pour faire euh, de l'API Gateway, toutes ces choses-là, bah, ça reste REST. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec REST bah, le payload est très verbeux, vous avez vu tout à l'heure, le JSON, il est quand même assez volumineux. On ne peut pas savoir à l'avance qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui sont disponibles comme ressources, sauf si on rajoute le petit swagger que j'ai mis, mis, mais souvent le swagger, on ne va pas le mettre en prod, on va le mettre sur les environnements de dev, on ne veut pas le faire, on veut pas rajouter cet overhead en prod. Euh, donc, et ça a certaines limites, hein, c'est vous qui l'écrivez. Donc, pas de discoverabilité par défaut. Et autant c'est bien pour faire du crud, parce que c'est super, euh, avec, super euh, carré, autant pour faire une fonction, euh, si on parlait de base de données, c'est si on aurait voulu de faire une procédure stockée, par exemple, ou un RPC, quelque chose, bah, là, on n'y est pas. Ce qui fait que, là, vous pouvez faire la pre première photo, reste, ça reste la superstar pour faire du CRUD, euh, récupérer les statuts avec des curls, faire des interactions super simples, ça reste, reste. Et lorsque vous voulez faire des, des, des, des API, Web public à disposition de vos partenaires, bah, vu que les outils type API Management sont adaptés à ces choses-là, ça reste la solution euh, de préférence. Alors, deuxième, GRPC. GRPC, dès le début, il a mis l'accent sur la perf. Il a dit je vais m'appuyer sur HTTP2, je fais tout en serialization binaire, je multiplexe les appels sur HTTP, je veux en faire passer le maximum sur le tuyau. On a vu aussi qu'ils génèrent plusieurs stubs, synchrone, asynchrone streaming. C'était ensuite pas forcément du REST. Mais dès le début, ils ont mis en avant euh, Async Streaming et ils étaient en avance par rapport à REST. Maintenant, REST, j'irai rattraper le retard. Et sa grande force, c'est l'interopérabilité. Et full disclaimer, sur kellervideo.com, l'implémentation, c'est GRPC. Et pourquoi Parce que c'est pas pour le volume. C'est parce que l'application elle est disponible dans ces fameux cas de langage, hein, Python, c -Sharp, euh, Node et Java, et qu'on voulait avoir le même contrat pour les quatre. Donc on a fait un fichier proto, on a généré les stops dans les cas de langage et on est content. Donc voilà, quand vous avez la même service implémenté dans plusieurs langages, ça peut quand même vous aider. Maintenant, Swagger, il, il, arri il arrive à, à, à en faire, euh, avec Swagger Gen, on arrive également à faire à peu près la même chose. Ce qui ne va pas avec gRPC, c'est le couplage fort. Enfin, ce qui ne va pas, peut-être que c'est ce qu'on cherche. Hein. Parce qu'on a un fichier proto qui doit être partagé entre le client et le serveur, et euh, si le client n'a pas le proto, il ne génère pas le stub et il ne peut pas vous appeler. Donc si vous faites une montée de version, il bah, faut le proto, euh, et à la moindre changement, dès que l'API vibre, il bah, faut le proto au client. Donc, vous avez peut-être plusieurs versions en parallèle. Donc ça reste plutôt pour des API qui sont dans le même domaine fonctionnel, ou des gens qui se connaissent bien pour, comme ça, facilement euh, échanger les fichiers proto. Toujours pas de discoverabilité, bah, sauf si on a le proto. Hein. Et bah, justement, protobuf en lui-même, c'est un problème. Voilà. Euh, et donc du coup, quand est-ce qu'on utiliserait ce gRPC bah, Quand on a besoin de vitesse. Et quand est-ce qu'on a besoin de vitesse, et chez Google, c'est pour ça qu'ils ont mis en place, quand vous avez des grandes euh, fermes de microservices, avec des services qui s'appellent les uns les autres, et vous ne voulez pas attendre, donc, vous, mettez, vous êtes full asynchrone, full streaming, vous, le gRPC permet comme ça de ne jamais attendre nulle part et de tout passer le plus rapidement possible sur le tuyau avec du service binaire et de revenir comme ça très rapidement. Donc, ice ice streaming. Et vous avez vu, comme c'est du RPC, hein, reboot procedure call, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On appelle une fonction, donc dès que c'est une API orientée commande et pas juste mettre à jour des données dans une base de données, ça fait du sens. Par exemple, Slack, toutes les interactions que vous faites avec Slack, qui sont des commandes cette fois-là, eh ben, c'est géré avec du gRPC. Le petit dernier, donc GraphQL. Alors, ce qui saute aux yeux, hein, c'est la partie documentation avec GraphQL. Vous pouvez naviguer, regarder chaque opération, chaque méthode, chaque, chaque type. Vous avez la belle génération des requêtes euh, côté client. Deuxième super force, c'est le payload. Vous avez vu tout à l'heure, en fonction de ce que je lui demande, il redorne que ce que je lui demande. Donc quand on est sur des clients où la latence ça compte, où on n'a pas beaucoup de, de, de, de bandes passantes, les mobiles, bah, avoir du GraphQL pour aller interroger son backend, c'est pas mal, on ne récupère que ce qu'on veut. Et en plus, ça mate les standards JSON HTTP. Euh, les mecs en JavaScript, ils sont fous, c'est génial, c'est tout ce qu'on veut. Ok. ok. <rire> Alors, qu'est-ce qui pourrait ne pas aller sur la partie GraphQL Et pourquoi tout le monde ne va pas faire du GraphQL Parce que voilà, c'est la tendance. Bah, D'un point de vue entreprise, il n'y a qu'un seul endpoint. Eh oui, c'est slash GraphQL. Et vous lui envoyez tout sur slash FQL. Ce qui veut dire que peut-être que vous avez mis en place un versionning. Là, on est un peu embêté il n'y a qu'une URL. Hein, donc. Euh... Il va falloir qu'on ait deux instances du service, en tout cas on ne va pas avoir les deux mêmes versions qui tournent dans le même runtime, ça ne marche pas. Deuxième, c'est le monitoring. Vous savez que de l'API management, on, on, on, ce qu'on appelle une API gateway, c'est ce qu'on vient mettre devant votre API. C'est un proxy que vous mettez devant votre, devant votre API et ce proxy il fait plein de choses pour vous. Il fait euh, la sécurité, il fait le, le, le rate limit et il fait le monitoring. Imaginez maintenant vous avez un seul endpoint, donc bah, euh, vous ne pouvez pas savoir a priori quels sont les services qui sont appelés, les services qui ne sont pas appelés, sauf si vous avez un endpoint, un service. Donc la partie monitoring, et on voit dans l'implémentation Apollo, hein, qui, qui, est, qui sont les gens derrière GraphQL, bah, ils vous disent « Ah ouais, mais dans l'API la, dans elle-même, vous allez pouvoir appeler un listener qui va écrire pour vous. » Donc cette fois-là, il faut bien vous gérer le monitoring en interne, c'est à vous de pousser la donnée le système de monitoring, et plus un petit proxy qui pourrait faire ça pour vous. Alors, l'implémentation complexe, euh, c'est peut-être parce que c'est Java. Alors, ce truc-là vient du monde JavaScript, et c'est super avancé en JavaScript. Sur la partie Java, c'est un peu à la traîne. Euh, autant on est capable, avec le Spring Boot Starter, d'avoir des, des services assez facilement, autant la, la servlet, elle est générée pour vous. Et cette servlette, elle est, elle est synchrone. C'est pas encore de la Servlet 3.0, c'est pas en asynchrone, donc asynchrone réactif. C'est pas une limitation de GraphQL, mais en Java, c'est pas facile à faire. Il faudrait que vous réécriviez vous-même la servlette avec les, les bonnes annotations et que vous utilisiez ce qu'on appelle des data fetchers pour aller chercher la donnée. Et c'est à vous de faire le compli d'Able Futures pour aller chercher en asynchrone. Donc, autant chaque sous-méthode pouvez vous la faire en asynchrone avec les DAO, autant le endpoint, lui il est synchrone. Donc on n'a pas forcément la main. Et la dernière, surtout pour la partie API, et là je reviens encore taper sur Prisma.io, désolé s'il y a des gens dans la salle, mais imaginez, vous avez des relations, un utilisateur, des groupes. Si vous avez déjà travaillé avec Ibernet, vous connaissez le problème du plus un select. L'utilisateur il récupère la liste des, des, des utilisateurs, puis après pour chaque utilisateur, il ne se pose pas de questions, il, font, il fait dans son Java, il fait get group, et ce qui se passe, en fait, c'est que Hibernate, il va rappeler la liste des groupes pour cet utilisateur-là. Donc vous, vous vouliez juste les utilisateurs, les groupes, et en fait, vous faites une requête pour avoir la liste des utilisateurs et N requêtes à chaque fois pour avoir la liste des groupes. Et ben si vous exposez une interface GraphQL, ben, la complexité de la relation, elle est masquée. Et donc c'est assez facile si vous ne limitez, si limitez pas vos requêtes et vous savez exactement ce que vous devez faire, qui commence à faire des requêtes euh, et qui commence à taper votre, votre back-end euh, n'importe comment dans tous les sens. Donc il faut bien savoir ce qu'on fait et c'est plutôt mieux que ce soit le back-end qui expose les bonnes méthodes et pas laisser les gens du front faire ce qu'ils veulent, mais ça, c'est un pléonasme. Alors, du coup, dans quoi c'est bien GraphQL eh ben, Le premier, et le cas d'usage, c'est BFF, Alors, c'est pas best friend forever, c'est back-end for front-end. C'est un pattern qui dit que bah, l'équipe qui fait le frontend elle va se mettre un petit back-end GraphQL, bah parce qu'elle, ça l'arrange bien d'aller taper euh, euh, des requêtes où elle demande exactement ce qu'elle veut, limiter la bande passante, limiter ces choses-là. Et après, c'est le back GraphQL qui ira appeler les différents services qui sont nécessaires, donc du reste hein, derrière, euh, en asynchrone, en réactif. Il peut faire plusieurs appels en même temps, il réagrège et il donne la main. Donc ça, c'est vraiment le cas d'école et je pense que ça va pousser fort sur le BFF, vous n'avez pas besoin d'un management particulier. C'est un front qui va taper un bac, euh, son bac à lui, avec les méthodes qu'il a besoin pour ses écrans à lui. Donc là, on fait, on est capable d'avoir des opérations vraiment adaptées à chaque écran. Donc des opérations adaptées à chaque écran, mais après lui, c'est donc lui qui va gérer cette agrégation, cette composition des données entre différentes sources. Et le voilà le dernier cas d'école, hein, c'est quand la bande passante, elle est, euh, même si vous n'êtes pas en BFF. Quand la bande passante elle est, elle est importante, bah, c'est quand même assez sympathique de créer, de forger une requête qui vous donne exactement ce que vous avez besoin. Et alors, j'en ai fini avec mon petit arbre de décision. Et maintenant, c'est à vous de copier-coller les différents liens. Donc, Dans le premier, vous avez le repo GitHub que je vous présente depuis tout à l'heure. Et dans les trois suivants, bah, je reprends ma casquette d'advocate euh, DataStax. Et je vous dis, si vous voulez regarder un petit peu dans Cassandra, le premier, c'est un podcast sur YouTube toutes les semaines, 10 minutes sur les systèmes distribués. Le deuxième, c'est des Twitch, des sessions de Twitch une heure par semaine sur du live coding, sur les quatre technos. Et le dernier, bah, c'est l'académie DataStax, euh, complètement gratuite, avec des MOOC pour apprendre. Cassandra. Voilà. Je bon, vous remercie.